Alors, alors, alors, je classe les phrases dans le tableau, Il y a le passé, le présent, le futur. Avant, maintenant et demain. Je marchais à quatre pattes. Bien sûr, c'est le passé. Je suis en classe de C1. Je suis en classe de C1. C'est bien sûr le présent. Belle. Je ne savais ni lire ni écrire. Hmm, C'est le passé. Je passerai mon permis de conduire. C'est le futur. Tu vois, il y aura beaucoup. C'est le futur. Mais, comment je sais classer les phrases au passé, au présent, au futur? Il y a sûrement quelque chose qui va m'aider. Allons-y, on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui. Mes chers élèves, ça donc... Conjugaison, c'est vraiment facile. Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui on va faire un cours de conjugaison sur conjugaison facile. Le titre est Passé, présent, futur. C'est... La première leçon de conjugaison. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui C'est savoir comment classer les phrases, soit au passé, au présent, au futur. Mm -hmm. Je vous laisse observer ces trois images. On dirait que ce sont des voitures. Il y a ce qu'on appelle ici la ligne du temps. Le passé, le présent, le futur. Hmm, cherchons un peu Demain, toutes les voitures devront être électriques pour ne pas polluer L'air, bien sûr hmm, On devra choisir, bien sûr, est-ce que c'est le passé Non Est-ce que c'est le futur Ou le présent Bien sûr, c'est le futur Demain toutes les voitures devront être électriques pour ne pas polluer. Il y a l'indice ici, c'est demain. Voilà. Autrefois, il y avait beaucoup moins de voitures, beaucoup moins de voitures. Autrefois. Mais c'est pas demain, non. Et c'est pas aujourd'hui. C'est autrefois. Autrefois, je veux dire, euh, on a déjà classé le futur. C'est le passé. Alors, autrefois, il y avait beaucoup moins de voitures. Comme cet exemple, c'est un modèle un peu ancien. Alors, on continue. Aujourd'hui, les voitures encombrent les villes. Mm -hmm. Les emboutillages sont fréquents. Oui, tout à fait raison c'est le présent. Mais comment sait-on cela D'après, bien sûr, c'est ce qu'on appelle des indices du temps. Non, Un peu profond. On va approfondir un petit peu. Alors, on va effacer ça. Voilà. Et voilà. Alors, demain, toutes les voitures devront être électriques pour ne pas polluer. Alors, c'est une phrase au futur. Mais comment Bien sûr, on a ce qu'on appelle un indicateur, un indicateur temporel. C'est demain. Il y a aussi le verbe au futur, qu'on va voir après. Hmm, devront, c'est le verbe devoir. Voilà, on va mettre au-dessus. Euh, autrefois, il y avait beaucoup moins de voitures. Il y a ce qu'on appelle un indice. Indicateur temporel, c'est autrefois. Il y a aussi verbe, c'est le verbe pas. Avoir. Mm -hmm voit il y avait beaucoup de moins de voitures. Alors ici, c'est le verbe avoir. Avoir au passé. Voilà. Aujourd'hui, les voitures encombrent les villes, les emploisages sont fréquents. Euh, on cherche un indice oui c'est l'indicateur temporel ici c'est aujourd'hui alors aujourd'hui c'est le présent autrefois c'est le passé demain c'est le futur on a aussi les verbes sont conjugués soit au passé soit au présent soit au futur ici c'est encombre c'est le verbe encombrer présent alors je dois mettre ici l'infinitif hein. Voilà. On continue avec des questions maintenant. Quelle est la voiture la plus ancienne et la plus récente D'après les images, je vois ici, cette voiture ici, oh, c'est la plus ancienne. Et cette voiture, on va changer un peu la couleur. Mm -hmm. On va changer un peu la couleur. Alors. Cette voiture électrique, c'est la plus récente. À quelle, la phrase a et B mm -hmm. à quelle photographie correspondent les phrases A et B? À quelle photographie correspondent les phrases A et B? Alors, on l'a déjà vu. Alors, A. C'est demain, c'est donc le futur, l'ensemble futur. <rire> Autrefois, c'est le passé, c'est B et c'est le présent. Quel mot vous aide à répondre hum, Quel mot vous aide à répondre hum, D'après ce que je vois, c'est demain, c'est pour le futur autrefois, oui. autrefois, c'est pour le passé, aujourd'hui, c'est pour le présent. Voilà, ce sont des mots qui m'aident à répondre. Demain, c'est le futur. Autrefois, ça veut dire jadis ou avant, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Alors, si je vois toujours demain, c'est donc futur, ça y est. Lorsque je vois autrefois, ou jadis, ou avant, c'est le passé. Je classe cette phrase au passé. Hmm. Pour aujourd'hui, je classe bien sûr cette phrase au présent. Aujourd'hui, les voitures encombre, les villes et les emboutillages sans sont fréquence, sans fréquence, sans fréquence. Alors, il y a aussi le verbe être. Alors, sans fréquence, c'est le verbe être au présent, bien sûr. Voilà. est ce que vous avez bien compris, cette explication, tout ça. Quelle est la voiture, alors je rappelle encore une fois, quelle est la voiture la plus ancienne. C'est cela. C'est la photographie. C'est la une. Euh, quelle est la voiture la plus récente. C'est la troisième. Ici, c'est une voiture électrique. et se charge ici. Et oui, oh, aussi des voitures hybrides. On dit des voitures hybrides. Alors, quel mot vous aide à répondre On a déjà vu ça. À quel photographe correspond-il la phrase On a déjà vu ça, oui. Quel mot vous aide à répondre Demain, c'est le futur. Autrefois, c'est le passé. Et aujourd'hui, c'est le présent. N'oubliez pas que le verbe suit toujours le ton de la phrase. Devoir ici c'est au futur, avoir ici c'est au passé et encore voir ici c'est au présent. Voilà, on continue toujours. Alors pour bien comprendre la leçon, on l'a je retiens. Le temps qui passe est divisé en trois grands moments. Le passé, le présent, le futur. Le passé, le présent et le futur. Le passé, ça veut dire ce qui s'est passé. Il y a des indicateurs, des indicateurs temporels. Hier, il y a un an autrefois. Le présent, c'est aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Le futur, c'est demain, dans un an. Il y a d'autres indicateurs, bien sûr. Alors, c'est la première leçon de la conjugaison. La conjugaison d'un verbe indique le passé, le présent ou le futur. La conjugaison d'un verbe. Par exemple, autrefois, les ordinateurs n'existaient pas. Alors le verbe ici, c'est le verbe exister au passé. Autrefois, les ordinateurs n'existaient pas. On a le mot autrefois. Aujourd'hui, aujourd on utilise les ordinateurs dans les écoles. C'est le verbe « utiliser ». C'est un verbe au présent. Demain, demain, demain, tout le monde aura un ordinateur. Alors, il y a ce qu'on appelle la ligne du temps. On peut classer facilement maintenant, puisqu'on parle de la conjugaison facile, on peut classer facilement les phrases. Selon bien sûr les trois grands moments le passé, le présent, le futur. N'oubliez pas que le passé ce qui est, ce qui s'est, ce qui s'est passé avant. Oui. Le présent c'est ce, ce qui se passe maintenant. Et le futur ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, passé, présent, futur, ce sont les trois grands moments. Je suis sûr et certain que vous êtes maintenant capable de classer les phrases selon ces trois grands moments. Alors, c'est fini aujourd'hui, les champions. Merci beaucoup, à la prochaine. C'est avec vous, monsieur, à de la chaîne Je Communique TV.